chapitre 14 pour la lettre N donc la lettre N comme la lettre L est une variante enfin qui est, enfin, est une lettre qui a plusieurs variantes en tamoul mais on a toujours la même logique la position, position de la langue détermine tout d'accord donc pour la lettre N, celui-ci sera en première position celui-ci avec les deux boucles sera en deuxième position et celui-ci en troisième position parce qu'il a trois boucles la position, c'est bien sûr toujours derrière les dents, derrière les, les petites empreintes là qu'on a en haut de la bouche, et cela tout au fond, d'accord Alors, on va essayer de prononcer les trois mots, trois mots de différentes positions. Donc, essayez de répéter avec moi ou après moi, mais assurez-vous de bien euh, positionner la langue là où c'est censé être, d'accord Allez, c'est parti Alors, le premier mot, c'est « chien » en tamoul, c'est « naï ». Nai, pin, ben, pin, ben, une, un. Vous voyez bien, le pour tout, c'est une. Deuxième position, juste derrière les empreintes. On, on, c'est bien tout au fond. D'accord on va répéter les trois à la suite. Nai, pin, ben, on, nai, pin. Ben, Arne. Vous voyez, normalement, votre langue, elle fait un peu de la gymnastique quand vous enseignez ces trois mots-là. C'est première position, deuxième position, troisième position. D'accord euh, Donc, réessayez encore une fois. Nye, Et. Arn. Encore une fois, si vous avez des doutes sur la position de la langue, vous ne savez pas trop à quoi ressemble votre langue, vous pouvez regarder la vidéo de Dina Dayalan, qui justement vous expliquer, enfin, qui va vous expliquer avec le visuel. D'accord Allez, on va faire juste la première position. Donc les trois mots qu'on va lire seront ici, d'accord, pour la lettre N. C'est parti. Nai, moonuru, neram. nai, moonuru, neram. Vous voyez, la langue, vient limite euh, s'appuyer contre l'arrière des dents. Hein. Ici, ça va être dans les empreintes. L'empreinte, quand je dis empreinte, c'est les petits dessins que nous avons de la bouche. Alors, pen. Ani, Anel, Pen, Ani, Anel. Vous voyez la langue elle bouge pas, c'est vraiment toujours la même position. Oui, Anel on peut dire euh, Anel c'est un synonyme pour euh, T. P. C'est T c'est un mot une seule lettre. Je suis sûr que vous connaissez tous la chanson ti Plica ti -pricot. Mais voilà, je voulais pas vous mettre T hein, parce que c'est pas le sujet. Mais vous avez un autre synonyme ici pour la prochaine fois si vous voulez impressionner quelqu'un. Alors, on passe pour la, à la troisième position de la langue, donc ça va être on Arni, Unave. AN, Arni, an, Unave. An, an, una vous voyez, ça va bien jusqu'au bout, hein, c'est... Euh, c'est... Il ne faut pas abuser non plus, mais vous le sentez normalement quand vous allez le dire. c'est un synonyme. On, a, on dit ça pas de nous, euh, dans la vie de tous les gens, mais avait aussi est une bonne réponse. D'accord voilà, vous avez un nouveau, un peu de vocabulaire en plus et vous savez aussi maintenant euh, la position de votre langue pour chacune des lettres. À vous de jouer maintenant. Allez!